Bonjour les amis, première journée de vrai déconfinement pour moi ici à Tenerife. On peut enfin sortir de chez soi à n'importe quelle heure, aller se promener à n'importe quel endroit. Là je suis dans le sud de, de Tenerife aujourd'hui, on est le 22 mai 2020 donc espérons qu'on sorte vraiment de cette période de déconfinement. Donc ici à Tenerife, on a plus de, de liberté que dans certaines villes d'Espagne comme Barcelone et Madrid où ils ne sont pas encore dans la phase 1 de déconfinement. Ici ça se relâche petit à petit mais malgré tout donc ils sont assez stricts ici euh, concernant euh, le port du masque si on ne sait pas se trouver dans un endroit euh, à moins de 2 mètres euh, d'une personne. Donc là il y a obligation de porter le masque mais sinon si on est seul, il euh, n'y a pas de problème. Si on est en couple, on peut, on peut se, se promener comme ça, il n'y a, y a pas de souci. Euh, je viens de me faire contrôler par, euh, par un policier, on lui a posé la question. Donc euh, On était en couple dans la voiture, ils ont demandé si on était sous le même toit. Sinon, dans la voiture, il faut porter le masque euh, et la personne à côté doit être derrière. Mais donc, Ici on sent un petit peu plus de relâchement, maintenant bien sûr c'est très calme ici à Tenerife puisque il n'y a toujours pas de touristes, peut-être que ça va rouvrir au mois de juin, juillet, bon ils sont, ils sont très prudents et c'est aussi bien comme ça. Donc l'économie à Tenerife fonctionne bien sûr essentiellement sur le tourisme, un peu d'agriculture, culture des bananes, culture des tomates, à l'exportation essentiellement mais c'est principalement le tourisme donc ils vont faire le maximum avec beaucoup de précautions pour pouvoir faire en sorte que les touristes puissent revenir ici à Tenerife. Alors dans cette vidéo je voudrais répondre à la question qui me posait de temps en temps combien d'heures est-ce que je trade par jour Alors c'est très simple, ça fait une dizaine d'années que je fais du trading et euh, je ne souhaite pas personnellement euh, passer euh, 10 à 12 heures euh, de trading euh, par jour devant mes écrans. Donc euh, vous le savez probablement, j'ai d'autres activités, je fais du marketing sur internet, je fais également de l'immobilier ici à Tenerife. Donc vous trouverez euh, en dessous de cette vidéo des liens vers euh, mes autres chaînes où je, fais, où je parle de marketing internet et d'immobilier à Tenerife. Donc bien sûr l'immobilier à Tenerife ça, ça s'est un petit peu calmé ici, mais malgré tout euh, on a continué à faire euh, des ventes à l'agence, euh, essentiellement des Canariens et j'ai même euh, un Français qui a, qui a acheté euh, à distance donc euh, euh, ça peut se faire aussi, il y a des choses euh, qui sont possibles. Donc au niveau de, du trading, eh bien en général euh, je regarde le matin donc c'est le matin euh, notamment sur les indices, le DAX euh, où ça bouge euh, bien en général donc à l'ouverture des marchés donc vers 8-9 heures selon que vous êtes en France ou, ou moi ici à, à Tenerife et donc là en général c'est le moment où ça bouge bien, il vaut mieux donc essayer de profiter de, de cette zone-là on peut trader pendant une demi-heure, une heure, deux heures voire plus mais euh, il y a des jours où bien sûr c'est moins euh, moins volatile le marché, mais lorsque vous faites du scalping, vous avez en général toujours des occasions de faire quelques trades. Après, il ne faut pas forcément euh, passer toute la journée euh, à faire du trading. Parfois, vous avez fait euh, euh, des beaux trades pendant une heure, deux heures. Ben Arrêtez-vous pour la journée, c'est suffisant. Il ne faut pas forcément euh, le faire. Maintenant, il m'arrive d'ouvrir euh, souvent, de regarder les marchés l'après-midi. Parce que si par exemple le matin ça a monté, on a souvent une réaction l'après-midi et le marché redescend. Donc si vous regardez bien les graphiques, vous regardez un petit peu l'évolution, vous regardez en une heure ou en 15 minutes et vous voyez très souvent des mouvements à la hausse puis des mouvements à la baisse et puis ça repart à la hausse. C'est très simple, les traders donc essayent de gagner tous les jours et au plus vous allez sur des unités plus petites, au plus du, vous faites du scalping, au plus vous aurez euh, de bonnes opportunités. Au début de la semaine je pensais qu'il y aurait une bonne opportunité de faire un swing à la baisse sur le Dax et bien après avoir <rire> patienté plus d'une journée j'ai coupé ma position parce que j'en avais marre d'attendre, ça partait dans l'autre sens. Alors aujourd'hui c'est redescendu mais vous imaginez il fallait attendre toute la semaine pour que ça bouge. Ce n'est pas, euh, pas vraiment comme ça que moi j'envisage je, le trading, moi j'aime bien faire des, des gains tous les jours donc c'est le scalping qui reste pour moi euh, l'essentiel de mon activité. Après de temps en temps ben, je, je, je garde un trait ouvert mais si vous voulez vraiment faire des gains réguliers, ce n'est pas la peine de, de rester toute la journée devant vos écrans à trader et ce n'est pas la peine d'essayer de faire du swing trading, donc ouvrir une position le matin, aller voir le, le lendemain euh, où est votre position, non, c est, c est, vous risquez beaucoup d'avoir des mauvais résultats en faisant comme ça et si vous faites du trading à très court terme, là vous pouvez avoir des résultats positifs de l'ordre de 95 à 100% certains jours. Donc, depuis 10 ans, j'ai cherché euh, toutes, les, toutes les manières de trader, j'ai testé différentes choses, j'ai acheté des formations et ça reste vraiment euh, le scalping qui reste pour moi la, la meilleure manière euh, de faire donc euh, j'ai suivi, euh, j'en ai déjà parlé, Benoît Rousseau, maintenant je suis une formation d'un autre trader, très bon trader euh, français. Et euh, il fait essentiellement du scalping aussi, il fait des trades plus longs, c'est pour ça que ça m'intéresse d'analyser sa manière de faire. Mais euh, 80% du temps, euh, je vais dire même 90% du temps, c'est du scalping à très court terme. Donc c'est comme ça que vous aurez des, des, des bons résultats. Et ce n'est pas, pas plus stressant, au contraire, c'est moins stressant puisque vous prenez une position, vous coupez après quelques secondes ou après 5 minutes. Et bon, c'est vous pouvez penser à autre chose donc il n'y a pas de stress ou si vous avez un petit stress au moment où vous ouvrez votre position, très souvent si vous avez une bonne technique ça part dans le bon sens donc vous n'avez plus de stress. La seule chose que vous avez à, à faire c'est mettre votre stop loss à zéro donc pour être sûr de ne pas perdre et puis vous laissez monter votre trade ou descendre votre trade selon que vous avez acheté ou que vous vendez le marché et vous coupez votre position donc en suivant les indications que que vous donne le marché, que vous donne les indicateurs. Alors vous savez que moi je suis partisan d'utiliser euh, des indicateurs, dans ma formation Scalping plus Ishimoku donc, vous trouverez des explications euh, des indicateurs que j'utilise. Il y a des centaines d'indicateurs, même des milliers d'indicateurs, il faut faire une sélection euh, d'indicateurs, ceux qui vont vous donner le maximum d'espérance de, de gains lorsque vous prenez un trade et je peux vous dire que c'est vraiment efficace. Euh, je fais ça depuis, depuis des années. J'ai sélectionné euh, des indicateurs. Maintenant, dans ma formation 4.0, Scalping 4.0, qui est maintenant enfin disponible, ça fait des mois que je vous l'annonçais et euh, ce mois-ci, ça y est, elle est disponible. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez acquérir ma formation 4.0 avec les, les autres formations si vous n'êtes pas encore euh, euh, étudiant chez moi. Et bien là, ça confirme encore qu'avec de bons indicateurs eh bien vous avez une probabilité de réussite très très élevée. Donc euh, c'est la manière pour moi la plus, la plus intelligente de procéder. Maintenant vous tradez une demi-heure, une heure, deux heures ou huit heures si vous voulez mais je vois des traders qui, qui passent 10-12 heures par jour. Moi c'est pas, pas comme ça que je, veux. je comprends, hein, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent euh, c'est très bien tant mieux pour eux mais euh, je préfère euh, diversifier mes activités euh, et ne pas faire que ça. Donc le, le trading doit être un plaisir et puis euh, il faut avoir aussi l'occasion de, de parler d'autres choses aussi donc euh, je sais qu'il y a des gens qui font du trading toute la journée et qui n'ont pas d'autres sujets de conversation. Moi, je préfère, c'est pour ça que j ai, j ai fait, je fais de l'immobilier depuis quelques temps aussi, pour rencontrer des gens, pour bouger, pour ne pas rester devant mes écrans. Important aussi faire du sport. Moi, je vais deux fois par semaine à la salle de sport, donc c'est hyper important donc, de garder une bonne santé parce que si vous restez tout le temps assis devant vos écrans, ben ce n'est pas bon, ça c'est certain. Donc n'exagérez pas, faites des pauses, euh, tradez pendant une demi-heure puis faites une pause ou une heure faites une pause, allez vous promener, revenez. Vous savez les marchés ils vont bouger tout le temps, il, il, bouge, euh, il bouge tous les jours donc il n'y a aucun problème et vous aurez d'autant plus d'opportunités si vous faites du trading à court terme donc du scalping. Donc si vous voulez vraiment profiter de la vie, bien gagner votre vie, apprendre vite euh, la bourse à gagner en bourse et eh bien suivez une formation au scalping, formation scalping plus Ishimoku c'est une combinaison super que je vous propose euh, donc, euh, dans, dans mes formations. Moi euh, je ne cherche pas à gagner énormément d'argent avec mes formations comparé à d'autres formations vous verrez qu'elles euh, qu ne sont pas chères. J'essaye toujours d'apporter euh, ce que j'apprends, ça fait plus de 10 ans que j'apprends et de transmettre cela et de manière à ce que vous ayez réellement du plaisir et réellement de bons résultats. Donc euh, si vous voulez vraiment apprendre à trader. Ce n'est pas la peine non plus de commencer par acheter une, une station avec 6 ou 8 écrans. Donc un ordinateur avec un ou deux écrans, c'est parfait pour commencer. Vous avez probablement un ordinateur si vous me regardez. Et euh, les plateformes de trading, il y en a des gratuites comme MT4. Je vous donne donc dans mes formations... Euh, pas mal de vidéos qui expliquent comment utiliser MT4. Vous pouvez également utiliser Etoro. Euh, e je vous ai montré euh, ces derniers temps que, que je tradais également sur Etoro parce que j'avais un peu d'argent sur cette plateforme. Et euh, donc vous avez bien sûr euh, ProRealTime qui est une super plateforme pour faire du scalping parce que vous savez descendre très bas, vous savez trader en 50 ticks, en 100 tics. Donc, le choix de la plateforme, ce n'est pas très important, euh, moi je vois les, les gens qui disent ouais, « il faut choisir le bon broker, il faut choisir la bonne plateforme », ce qu'il faut choisir c'est la bonne méthode, donc apprendre une méthode ça, c'est essentiel parce que si vous n'avez pas de bonne méthode, vous pouvez avoir la meilleure station de trading que vous voulez, la meilleure euh, plateforme de trading, ce n'est pas ça qui va faire de vous un trader gagnant. Ça je peux vous l'assurer, euh, c'est quelqu'un qui a 10 ans d'expérience qui vous le dit, ça va pas changer euh, grand-chose. Donc c'est pas que vous gagnez euh, que vous ayez des frais de 1 tick, 2 ticks, 1 pips 2 pips, c'est pas ça qui va faire une différence euh, à la fin de la semaine ou euh, à la fin du mois. Donc euh, soyez soyez conscient que ce qui est important c'est d'apprendre une bonne méthode. Euh, à, Acheter des méthodes, parce que bien sûr, il y a des informations euh, sur Internet, il y a des, des, des tas d'informations sur Internet, mais comment allez-vous faire le choix de la bonne information qui va, qui va vraiment vous servir Les indicateurs, c'est la même chose. Vous avez des explications sur l'utilisation des indicateurs, mais euh, quel indicateur utiliser Si vous essayez par vous-même, vous allez peut-être mettre 10 ans avant de trouver euh, la bonne formation, alors que si vous achetez des formations, eh bien... Bien sûr, vous tomberez peut-être parfois sur des mauvaises formations, ça m'est arrivé aussi, mais à la longue, vous trouverez euh, des cohérences entre ce qu'on vous explique dans, dans certaines formations et vous tomberez euh, de temps en temps sur d'excellents traders, euh, ça m'est arrivé heureusement aussi. Et là, vous apprendrez vraiment beaucoup. Donc euh, il faut trader beaucoup et pour ça le scalping euh, c'est la meilleure euh, solution. Donc trader tous les jours, une heure ou deux par jour. Et si vous travaillez la journée, ben, vous pouvez très bien euh, trader sur les indices américains euh, l'après-midi ou en fin de journée. Donc euh, il y a du, du potentiel tout le temps. Même euh, le forex, ça reste ouvert 24 heures sur 24. Il y a des mouvements intéressants la nuit aussi. Donc je ne sais pas ce que, ce que vous faites comme activité. Mais euh, Quel que soit votre âge, quelle que soit votre activité, il y a moyen de prendre du, beaucoup de plaisir euh, à faire du trading, à prendre la bourse et à, et à gagner de l'argent de cette manière-là. Ça peut être d'abord euh, un argent complémentaire bien sûr et après ça peut devenir des sommes euh, vraiment intéressantes, c'est ce, ce qui est génial avec le trading et en ce moment, avec le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont intéressés au trading et qui ont, qui ont gagné beaucoup d'argent. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a, vous a plu. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas montré Tenerife derrière moi. Donc espérons que ça se prolonge, qu'on puisse arriver au déconfinement total et bientôt donc, que les touristes puissent revenir ici à Tenerife. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Euh, partagez cette vidéo, ça me fera plaisir et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Euh, je vous donnerai encore beaucoup de, de vidéos sur le trading, sur les meilleures opportunités. Si vous regardez mes anciennes vidéos, vous avez vu que j'étais à la maison et j'ai analysé les graphiques, principalement le DAX ces derniers temps que, que je trade essentiellement et je peux vous dire que c'est un marché très intéressant et que quand on a une bonne méthode, eh bien, on a de très bons résultats. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.